Bonjour à toi chers spectateurs, mais Rendez-vous avec Léo ou Good Luck to You Leo Grand de Sophie Hyde, c'est un film dont le pitch m'a m'attrayait énormément. Parce que on est typiquement sur le genre de film où si tu mets deux très bons acteurs et que ton sujet est maîtrisé, ça peut potentiellement être une petite perle. Et sur le papier, on est exactement sur ce type de long métrage, que ce soit dans sa conceptualisation ou dans la forme qu'il pouvait potentiellement avoir. Le résumé, pour faire simple, Nancy est une professeure qui a pris sa retraite après le décès de son mari il y a maintenant un peu plus de deux ans. Un jour, par envie d'aventure et de renouveau, elle décide de louer les services d'un escort boy, Leo Grand. Hmm. C'est un film qui respire la liberté créative. Bon Dieu que il y a peu de longs métrages qui arrivent à aussi justement et aussi finement à parler de sexe ouvertement devant une caméra, sans avoir peur d'une certaine censure ou d'une certaine limitation. Le film est vraiment, vraiment beau. Et bien au-delà de sa beauté, c'est un film qui véhicule tellement de beaux messages sur l'acceptation de soi, sur les différences qui ne deviennent plus des barrières, sur les contextes qui enferment parfois certaines personnes dans certaines situations et les empêchent d'avancer. C'est un film dans lequel Sophie Hyde a mis tellement de choses, et en a fait quelque chose de tellement concret et tellement intelligent, qu'en tant que spectateur, on s'investit à fond dedans. Il y a peut-être un petit coup de mou, clairement, le film a tendance d avoir cette forme trop découpée en, en quasi cinq actes, on est sur une grande comédie. Et par moment, peut-être, on peut trouver le long-métrage un poil longuet et se dire « ça serait bien que ça se dynamise un peu, qu'il y ait certaines scènes qui avancent un peu plus vite ou qu'il y ait un renouveau de certaines situations. » Et peut-être qu'au bout d'un moment, on peut avoir l'impression que c'est des petites scénettes qui se répètent en boucle et en boucle. Mais je trouve quand même que le film est très intelligent dans ce qu'il cherche à faire. Et que du coup, en tant que spectateur, on s'investit dedans, on se laisse embarquer. Et à la fin, ben, au-delà d'aimer ces deux personnages, on aime surtout ce qu'ils véhiculent parce qu'il véhicule tellement de choses positives, ça fait du bien, quoi. Parler avec une vraie liberté et une vraie justesse de sexe semble être devenu quelque chose de compliqué et de difficile à parfaitement mettre en forme aujourd'hui pour de nombreux auteurs. Surtout quand au cinéma, on a de plus en plus tendance à édulcorer cela et à ne pas montrer correctement ce qui peut se passer dans le privé. Sophie Hyde nous offre une petite perle de sensibilité à l'anglaise, une œuvre qui parvient avec une douceur mais également une finesse d'esprit rare, à évoquer avec clarté le sexe, les relations amoureuses, les relations physiques, ainsi que ce qui se cache derrière la plupart du temps, soit beaucoup de sentiments mis de côté pour essayer de se laisser aller, chose que le film nous incite clairement à faire. En termes d'écriture, le film a été écrit par Cathy Brand. C'est assez surprenant parce qu'on est sur un long métrage qui, à mon avis, a dû être pensé à un certain moment pour certaines plateformes comme étant une mini-série parce que le film est marqué comme étant écrit et créé par Cathy Brand. Chose que j'ai jamais vue sur un long métrage de cinéma. On ne dit pas créé, c'est un peu surprenant, à moins qu'on soit vraiment sur un concept qui d'abord a été une série et qui ensuite est devenu un film. Je pense que c'est ce qui a dû arriver, d'où le fait que ça soit marqué créé et écrit par Cathy Brand. Bien au-delà de ça, Cathy Brand est surtout une scénariste qui arrive à vouloir construire son film autour de plein de thématiques. C'est un film qui, bien évidemment, au vu du sujet et au vu des personnages, va parler de sexe. Mais ce que je trouve très intelligent, c'est que ça parle de sexe avec beaucoup de liberté. On n'est pas sur le genre de long-métrage où il faut absolument éviter certains mots, ou éviter certaines situations, ou empêcher les personnages de parler de ça, de ça, de ça. C'est un film qui va évoquer plein de trucs. C'est un film qui va parler... Euh de l'âge, de la difficulté avec l'âge euh, d'avoir envie juste un petit peu de sexe. C'est un film qui parle aussi du fait que lorsque l'on fait partie d'une certaine génération et qu'on a parfois connu qu'un seul homme, il semble compliqué de vouloir créer une relation avec quelqu'un d'autre. C'est un film qui parle de bisexualité, c'est un film qui parle d'orientation sexuelle, c'est un film qui, qui évoque tellement de choses que du coup je trouve que ce qui est véhiculé en premier lieu par le biais de tout ça, c'est cette envie, voilà, comme j'évoquais, de, de liberté. De se dire, on peut parler de tout, pourquoi se limiter le sexe est quelque chose de tellement compliqué à mettre en forme aujourd'hui en public parce qu'il faut éviter de parler de certaines thématiques, de certains sujets et potentiellement si on parle de certains sujets on peut être vu comme quelqu'un, si ce n'est de déviant, en tout cas quelqu'un qui va avoir du mal à prévaloir le, ce qu'il veut, ressortir de tout ça plutôt que simplement la base du sujet. C'est très compliqué et je trouve que Cathy Bren ne se limite jamais. Et elle a envie de parler de tout et elle le fait bien, et ce qui fait que du coup, lorsqu'on ressort de ce scénario, on se dit, le film a su me parler avec beaucoup de liberté. Et moi en tant que spectateur, j'ai accepté ça directement. Et on accepte ça par le biais notamment de Nancy et de Leo. On sent que Brand a surtout voulu baser la composition de cette aventure romantique et poétique autour de ces deux personnages. Et donc en ce sens, elle ne cherche pas trop à surappuyer les éléments de narration ou les envolées dramatiques autour de ces deux héros, puisqu'elle peut se reposer sur leur caractère. Faisant de Léo un personnage masculin ouvert et extrêmement compréhensif et Nancy, une héroïne en plein doute et remise en question intime, et donnant ainsi lieu à une narration se laissant tout simplement emporter par le cheminement logique et évident de ces deux personnages, et permettant ainsi à ce tout de ne pas simplement sonner comme une jolie aventure d'un soir, mais comme un voyage touchant et émouvant. En termes de mise en scène, bon, c'est là en fait où ça va être compliqué de réellement sauver le film, parce que Sophie Hyde maîtrise son film. Ça c'est indéniable, c'est évident, c'est clair. Elle maîtrise son long-métrage, elle maîtrise les thématiques qu'il y a en son centre, elle maîtrise l'écriture de Cathy Brand, et du coup, il y a une vraie logique imparable de conception du film. Et comme j'évoquais, le plus gros défaut qu'on peut reprocher au long-métrage, le vrai gros point noir, c'est ce problème de rythme qui a tendance par moments à bien plomber le film. Je trouve notamment que la troisième rencontre est un petit peu hasardeuse, qu'elle met du temps à avoir un réel aboutissement, et que ça fonctionne pas hyper bien. Et c'est un petit peu le cas aussi pour la deuxième rencontre qui, vers la fin, commence un petit peu à se répéter et à pas réussir à complètement se maîtriser, même si, encore une fois, toutes les thématiques qui sont évoquées dans ces actes sont réellement intéressantes. Elles sont passionnantes et elles ont un message derrière qui est véhiculé qui, je trouve, est très juste. Mais il y a ce problème de rythme. Mais au-delà de ça, on est un peu sur du théâtre filmé. On va pas se mentir, c'est un huis clos. C'est un huis clos qui est vraiment cloîtré dans une chambre d'hôtel et c'est quasiment que ça. Donc en termes de mise en scène, on peut vite avoir l'impression que le réalisateur ou la réalisatrice aux commandes a du mal à pleinement amener son sujet dans la meilleure direction possible. Et malheureusement, je pense que Sophie Hyde se retrouve un petit peu dans cette situation. Parce qu'il y a ce problème de rythme, mais du coup ce problème de rythme impacte directement à la mise en scène qui peut donner l'impression d'être un poil répétitive. Mais après, derrière, ça marche. On pourra reprocher ce qu'on veut au travail de Hyde, mais ça marche concret, c'est clair, c'est logique, c'est intense, et ça fonctionne. Qu'en tant que spectateur, du coup, avec tout ça en tête, on se laisse embarquer, on se laisse amener dans plein de situations, avec plein de personnages, et on est touché par ce qui se passe. Et c'est peut-être parfois tout ce qu'on demande à ce type de film. Hyde est très limité. Et on ne va pas se mentir, clairement cela se ressent dans son approche visuelle qui fait par moments très théâtre filmé et qui manque d'un peu de panache pour réussir à sortir d'une petite coquille de facilité qui peut clairement laisser perplexe plus d'un spectateur et je serai le premier à le comprendre. Mais il y a tout de même derrière tout cela une vraie énergie et une vraie envie de nous passionner pour le parcours de ces deux héros et ainsi cela permet tout de même à la jeune cinéaste australienne de fournir un ensemble prenant émouvant et d'une grande sensibilité qui permet clairement à ce métrage de sonner comme plus qu'une vague pièce filmée avec panache. En termes de casting, je ne vais pas vous mentir, il n'y a quasiment pas de rôle secondaire. J'appellerais même ça des rôles en toile de fond, parce que honnêtement, à part Isabella Longland, il n'y a personne dans ce film. Il n'y a réellement personne. Isabella Longland s'en sort plutôt bien, elle a vraiment un petit personnage qui je trouvais très attachant. Mais après, les quelques autres acteurs qu'il y a, euh, c'est Lesma Belleca, c'est Léanie Baer, c'est Karina Lopez et c'est Charlotte Ware. Et ce sont des personnages qui sont réellement au fond et qui n'ont quasiment pas de ligne de dialogue. Parce que le film ne joue que sur ces deux acteurs principaux. Et ces deux acteurs principaux sont exceptionnels. L'un comme l'autre, ils n'avaient pas grand chose à prouver. Ils sont lumineux, radieux, beaux. Et réellement, je trouve que c'est l'une des plus grandes forces de son métrage. Ce duo est absolument parfait. Il est clairement impossible de séparer les deux acteurs fantastiques, Thompson étant radieuse et élégante, et McCormack étant d'une telle justesse qu'il fascine en un claquement de doigts. Au bout du compte, mais Rendez-vous avec Leo ou Good Luck to You, Leo Grand, c'est un beau film qui véhicule les thématiques les plus difficiles à mettre en forme au cinéma, mais avec le plus de justesse et de créativité possible. C'est un film qui ne balance que des good vibes. C'est un film... Qui parle d'ouverture d'esprit, c'est un film qui réussit avec une grande justesse à parler de l'âge, à parler de l'orientation sexuelle, à parler de l'ouverture sexuelle, à parler juste de l'ouverture de soi. C'est un film qui incite à se poser les bonnes questions, qui au-delà de ça est bien mis en forme, qui peut-être est un poil longué et a tendance par moments à perdre le fil de son rythme. Mais pour autant, mes rendez-vous avec Léo de Sophie Hyde, c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle, je pense que vous pourriez bien vous éclater devant. Et c'est juste fun à regarder, tout simplement. A plus